On est rentré en place, euh, on, on a lancé l'idée, pourquoi pas le faire pour de vrai? Et je vous dirais que la, les regards étaient, euh, étaient. On avait une présidente que oui, oui, puis elle voulait absolument qu'on teste, mais c'est sûr que quand on est arrivé sur le terrain, puis on leur a dit hé, hey, mes amis, on va faire un test de confinement, puis on va fermer Internet, puis on va isoler Hydro-Québec du reste du monde. Ils nous ont regardé… <rire> on dit, vous pas sérieux. Vous allez vraiment vouloir faire ça. On a eu des discussions et des discussions et c'est là est arrivé le, le test de, de, de confinement qu'on a décidé de faire. Mais ça, ça se fait en plusieurs mois. Ça a été des, des, des, des, des grands, grands mois de préparation. Donc, on a pris un scénario de type sabotage dans, dans lequel un acteur malveillant tente de prendre le contrôle électrique à partir de l'externe. Donc, c'est à peu près ça de toute façon qui va arriver si on, un jour on est attaqué. Là. Donc, euh, on a coupé euh, complètement le, le, le Web, l'Internet pendant quatre heures de temps. Euh, moi, je m'en souviens encore là, parce qu'on le fait pour minimiser le risque, on le fait la nuit. Donc, euh, on l'a fait la nuit, mais moi, je peux vous dire qu'on le fait en huit étapes de coupure euh, de télécom, d'Internet, donc dans des régions très précises, puis on y allait étape par étape, comme un, une opération chirurgicale. Là. Mais à chaque étape, on se laissait à peu près un 15 minutes une fois qu'on avait coupé un lien de télécom. Et on se regardait tous dans la salle, puis on se disait, y a-t-il quelque chose qui se passe sur le terrain? Il faut comprendre que les gens ils étaient quand même tout en plan d'urgence partout. C'est plus de 500 personnes.